a basculé après le décès de ma mère. C'est le témoignage que nous allons écouter aujourd'hui. Vous savez, lorsque nous perdons un être cher, notre vie peut totalement basculer, on peut être déstabilisé face à cette nouvelle, on peut perdre même nos repères et ne plus savoir que faire, comment vivre, comment réagir, parce que nous nous étions tellement attachés à ces personnes-là et surtout quand ce sont des parents, nos parents biologiques. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'exaucé Bonjour Exocé, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Partage histoire. Euh, tu vas nous raconter comment ta vie a basculé, qu'est-ce qui s'est passé mmh. quand euh, tu as perdu ta maman. Je te, je te laisse la parole. Alors, euh, donc, euh, bah, merci à toi de nous recevoir. <rire> euh, J'aimerais commencer par le fait, euh, par euh, le tout début, le commencement mmh. avant, avant toute chose. Euh, moi, je viens d'une famille euh, catholique très euh, pratiquante, mm -hmm. donc je suis née euh, au Congo. Euh, avec ma mère, on est venu en France quand j'avais deux ans. Donc euh, j'avais vraiment une relation avec elle euh, très fusionnelle parce qu'on l'idait tout le temps ensemble. Enfin, on a déménagé à Bondy quand j'avais bah, deux ans, mm -hmm. ça j'ai déjà dit. Et euh, je vivais avec ma tante, euh, sa petite sœur du coup. Vous étiez trois dans la maison On était elle et ses enfants. D'accord. Deux de ses enfants, deux de ses mmh. garçons. Je vivais avec euh, ma tante et ma mère. Euh, ma tante a trouvé un appartement euh, dans une autre ville. Et, euh, ils ont déménagé. Et après, on, on est resté qu'avec ma mère euh, pendant quelques années. Vous deux seulement Nous deux seulement. Euh, ensuite, euh, bah, du coup, elle est tombée malade. Et euh, je tiens vraiment à souligner le fait qu'avant tout ça, vraiment, ma mère m'a vraiment baignée dans, le, dans la religion. Mmh. Vraiment, tout le temps dans les églises, tout le temps à prier. Je priais beaucoup hein. quand j'étais petite, j'avais vraiment une relation avec le Seigneur. Aïe. Vraiment, non, vraiment. <rire> <rire> vraiment. Et, euh, et puis voilà, elle m'a vraiment enseigné comment prier, comment bah, la religion mmh. catholique en soi. Mmh. Et, euh, et du coup, elle est tombée malade une, une première fois. Et euh, sauf que... Bah, c'était à assez... quel âge à ce moment quand elle est tombée malade J'avais à peu près 6 ans. D'accord, du coup tu te rappelles Oui, ah oui, je me rappelle de ouais. tout. Ouais. Euh, J'avais à peu près 6 ans, mais là c'était... Le stade de la, mal de la maladie n'était pas trop, trop présent, c'est-à-dire que ce n'était pas traumatisant parce qu'elle s'en est vite remise en fait. Elle, tu... a eu, elle a eu un cancer. Tu savais, voilà. Ça voilà, elle a eu un cancer et euh, elle s'en est vite remise. Puis après, j'étais beaucoup entourée par mes tantes, euh, mes cousins. Enfin, j'étais vraiment très bien entourée. Donc, je savais que maman était malade, mais j'avais pas, j'étais pas. Autant d'inquiétude donc... que ça. J'avais pas d'inquiétude parce que pour moi, vraiment, je le souligne, je priais Dieu, et puis je voyais qu'il exauçait entre guillemets mes prières, mmh. et je me disais bon bah. Il va exaucer aussi Voilà, voilà c'est Il va guérir maman. Et il a guérir maman ah d'une certaine manière. Et euh, du coup après deux ans s'est passé, ou un an je ne sais plus, je ne veux pas dire des bêtises, mais ma mère, elle a fait une rechute et euh, du coup elle est décédée euh, quand j'avais 7 ans et sauf que pour moi c'était très, très très très très dur parce que euh, je sentais vraiment l'atmosphère autour de moi changer, le regard de, de ma famille changer en fait parce que euh, on préparait, je voyais ma mère déjà beaucoup maigrir et ouais. euh, ça c'est très très dur pour un enfant de, de cet âge là euh, à chaque fois qu'on je lui demandais bah maman faut peut-être que tu manges là parce que bah t'as pas mangé de toute la journée et tout elle me disait oui oui t'inquiète et tout elle me faisait un petit sourire et puis elle me disait bon enfin euh, quand je partais euh, elle vomissait tout enfin elle pouvait plus marcher je me rappelle d'un ouais. d'un d'une fois on devait aller chez ma tante et euh, c'est une image qui me marque vraiment parce que elle n'arrivait vraiment plus à marcher, c'est-à-dire que on avait l'impression que c'était plus, c'était plus elle en fait. On lui avait déjà rasé la tête, enfin, et il y avait plein d'images comme ça. de la ça. chimiothérapie. Oui, et euh, on lui avait rasé, enfin, elle perdait beaucoup de cheveux, mais ça, je voyais déjà ça dans les, les, films, les films. Donc c'était pas quelque chose qui de me, me dérangeait. Camp, ouais, et ouais. puis, en général, la femme noire, quoi, elle, elle rase la tête ou quoi, c'est pas un ouais, truc, euh, pas, voilà, oui. c'est un truc que, euh, moi, je trouve ça beau. Ouais. Et, euh, sauf qu'elle maigrissait beaucoup et je la reconnaissais plus physiquement en fait elle, était, elle parlait mais très très essoufflée elle, elle, voilà, elle était malade et, euh, et vraiment tous les soirs je faisais toujours cette même prière Seigneur je te remercie pour la journée que j'ai eue fais en sorte que maman demain elle aille encore mieux qu'elle puisse manger là, là. Et, et vraiment je faisais en sorte bah, de faire ma prière comme chaque, chaque soir en fait mm -hmm. et euh, donc un jour je suis allée chez ma... Chez un de mes oncles, mes deux cœurs, parce que c'est un oncle avec qui j'ai grandi, mais qui n'est pas du tout du même, de la même famille mm -hmm. que moi, c'est vraiment mon oncle de cœur. Euh, j'étais avec ses enfants, on jouait et tout. Et avant cela, il euh, y avait déjà ma tante qui m'avait dit, euh, qui était venue, enfin mes deux tantes étaient venues me voir quand j'étais à l'hôpital chez voir ma mère. J'étais en train de jouer dans l'espace les, enfant. T'avais 7 ans Ouais, j'avais 7 ans, à peu près 7-6 ans à ce moment-là, 7-6 ans. Et euh, ils viennent, elles viennent me voir, elles me disent Est-ce que tu as peur que maman meure Et je leur dis Bah non. <rire> Vraiment, j'aurais dit Bah non, elle va pas mourir. Pourquoi ouais. Je leur dit « Vraiment, mais elle va pas mourir. Non, j'ai pas peur qu'elle meure, elle va pas mourir. Et euh, elles avaient un, un air très grave. Et c'est vrai que sur le moment, quand t'es petit, tu vois pas les choses comme ça. Mais plus tu avances dans la vie, plus tu vois comment certaines situations la. la la manière dont les gens euh, agis Mais, avec, réagisse, réagissent oui. avec toi, agissent avec toi, tu vois, et... Qu Peut-être qu'elles essaient de te préparer Elles essaient beaucoup de me préparer, et moi, je n'avais bah, pas je compris. Me, bah, pas je compris. ne voulais pas, de ouais, je façon... Ouais, je ne voulais pas... Euh... Compris, ouais, voilà, je voulais pas <rire> euh, pour moi, maman, elle guérirait tout. Et euh, du coup, euh, je reviens à ce jour-là, si je me rappelle, c'était un vendredi, je me rappellerai tous les jours de ma vie, vraiment. Euh, as, du coup, ma mère est jumelle, et sa sœur jumelle est venue me voir et m'a dit euh, Exaucé, il faut que je te parle, il faut qu'on qu s'assoie et oui, j'ai quelque chose à te dire. Et elle avait vraiment cet air vraiment très grave. Tu te rappelles encore de son ah visage oui. De, de... Ah oui, ça vraiment c'est un truc que je ne souhaitais à personne vraiment. Elle avait vraiment un air très grave, comme si euh, bah, voilà, la mort avait était arrivée. Mais moi je, je me. Suis... Voilà, je. Tu je te me suis... doutais de rien Si. Je me doutais, mais je voulais pas y ne voulais pas y croire. Et euh, du coup, elle me dit ouais, bah, voilà, maman est partie euh, rejoindre. Euh, bah, du coup, mon grand père aussi était décédé quelques années avant, donc euh, elle est partie. m'a tout simplement dit, euh, maman est partie au paradis rejoindre euh, Pépé. Et puis euh, et puis voilà. Après, je me suis mise à pleurer, mais c'était pas, j'ai pas, j'ai pas cité, non, pas, pas, pas cité tout à ce tout fait, Non, non, parce que vraiment, pour moi, dans le moment, cet instant présent, j'avais vraiment, je, pour moi, elle allait guérir. D'accord, je, je croyais en un Dieu de miracle. Mmh. Donc il n'y avait pas de, elle allait mourir ou je ne sais pas quoi. Non non, elle avait vraiment vraiment, elle euh, allait guérir en fait. Et du coup après bah, il a fallu que je fasse face à ça très jeune et euh, j'ai dû euh, rejoindre ma tante qui habitait un peu en province et tout. Et ça a été très dur parce que n'arrivais pas, déjà j'avais pas, j'arrivais pas à faire mon deuil. Mmh. Et en, en même temps, j'étais trop entourée. On ne laissait jamais toute seule, dans le sens où ah, on essayait beaucoup on de, de, de, de, voilà, de, de camoufler. Voilà, en de, fait, cam que... de camoufler. J'étais beaucoup entourée par mes, mes grands frères. Bon, je souligne que je suis une fille unique, mais dans ma culture, euh, les cousins c'est les frères. Oui, c'est les frères. Ouais. Donc euh, quand j'ai grand frère, c'est oui. mes cousins, mais mmh. voilà. Et j'étais mmh. vraiment entourée par eux. Vraiment, j'étais vraiment là. Même ma tante était là, sauf que. Moi, j'avais pas envie d'être entourée, j'avais envie d'être seule. Oui. Et euh, du, coup, euh, du coup, je suis arrivée chez ma tante et c'était très dur pour elle. C'était très... Déjà, elle venait de perdre sa grande sœur, déjà. Et en plus de ça, euh, la responsabilité d'un enfant, c'est quand même assez gros. Et euh, moi, j'étais beaucoup dans la révolte, en fait, de... Vraiment, ça a commencé à, à l'âge de 11 ans. J'ai commencé vraiment à réaliser que ma mère était partie, que j'avais vraiment changé d'environnement. Et pourtant, ça faisait... 4 ou 5 ans que j'étais déjà dans la maison. Ah oui. hein. Mais j'ai commencé à réaliser à ce moment-là en fait, parce que je commençais vraiment à être en colère, à être triste tout le temps, genre je ne me sentais pas à ma place. Alors que ce sont, ce sont des gens de ma famille que je voyais très souvent. Et pour moi c'était mes frères, pour moi ma tante c'est aussi une deuxième mère, ça elle a toujours été, même quand ma mère était toujours en vie. Mais je me sentais vraiment, j'en avais marre en fait, vraiment j'en avais... J'étais vraiment dans un, une atmosphère de, de révolte et ça a continué jusqu'à jusqu l'âge de 15 ans. Surtout parce que en fait, je me sentais, sentais trahi par Dieu. Parce oui. que pour moi, il m'avait trahi. Je, je passais mon temps à me mettre à genoux, à, le, à te prier et puis et toi, toi, toi, tu, tu m'enlèves ma mère, je comprends pas en fait. Oui. Et du coup, après, j'ai renié la religion, clairement. J'ai clairement dit à. Euh, à ma tante, et pourtant j'avais fait la première communion pas chez les catholiques. Oui, et... tous, oui, tout, les, tout, sacrements tout, tout, et tout, les sacrements. Ouais. tout ça. Ouais. Je lui dis, moi, euh, Dieu, j'y crois pas. Pour moi, il n'y a pas de Dieu, euh, c'est juste du vent, et puis, et puis voilà. Et généralement, c'est ouais. ce genre de réaction que beaucoup de personnes ont après avoir perdu un Exactement. Et j'avais vraiment cette réaction-là je... de rejet. Et euh, j'ai même blasphémé mmh. euh, sur mon Dieu en fait. J'aurais dit de toute façon il n'existe pas. Il, il vous fait le genre de, de prier à un Dieu euh, qui n'existe pas en fait. Mmh. Ça sert à rien. Mmh. Et euh, sauf que ma famille est très pratiquante et heureusement qu'elle est très pratiquante et qu'elle me portait vraiment beaucoup en prière parce que avec le recul aujourd'hui je me dis mais j'aurais pu vraiment tourner dans n'importe quoi en fait. Mmh. Et ils avaient la patience parce que du fait que j'étais en colère j'étais très insolente au au collège, j'étais très révoltée et tout. Et t'as qu temps... qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que tu... Bah, j'avais un sort, une sorte de mal-être en moi. Je m'aimais pas. Je, me, je ne m'aimais pas. C'est des mots très durs. Et j'aimais pas la personne que je me trouvais pas belle, ne serait-ce que physiquement et même intérieurement, parce que je me trouvais tout En triste, tout en colère, et pourtant ça m'arrivait de rigoler et tout avec les gens. Hein. Je laissais un paraître, oui, un tout paraître, va bien, oui. tout est pisse et tout, mais au fond, tu mais au détruite. Fond, au fond, j'étais complètement détruite et je ne m'aimais vraiment pas. Et euh, j'ai grandi avec ce, j'ai grandi avec ça jusqu'à l'âge au moins de 17, ouais, 17 ans, mais ans. mais dans marre. toute cette période, tu tu n'as toujours pas fait ton deuil. Non. Quelque part, tu l'avais enfoui Non, je n'avais pas fait mon deuil. Je parlais pas, j'en parlais avec mes grandes sœurs de temps en temps de ma mère, parce que ma mère, elle a quand même laissé une image d'une personne très joyeuse, très joviale et tout. Mmh. Donc, ça, nous a, ça nous arrivait euh, pendant Noël, par exemple, de, de se, re, se remémorer des années d'oc comme ça, d'elle de, en train de rigoler et tout, de nous faire rire et tout. Mais j'avais pas fait mon deuil en fait, il y avait toujours ce manque et tout, et il y avait toujours euh, ce manque là. Est-ce euh... que tu peux dire que euh, tu ne l'avais pas accepté Non, j'avais pas accepté, et j'avais vraiment pas accepté. et Je pense que c'est aussi le fait que j'ai connu Dieu très très jeune, et j'ai vraiment eu une relation avec lui très jeune. Mmh. Et T avais toute ta foi et ton ouais, espérance en lui. Toute, toute ma foi et mon espérance en lui. Et c'est vrai que bah, quand tu prends quelque chose. Et que tu, euh, que tu es déçu entre guillemets, ouais. tu as vite tendance à tout rejeter à dire bon bah ça n'a pas marché, ok sur le côté. Et sauf que c'est pas ce que j'aurais dû faire. Mais après je sais pas comment on serait passé si ce serait, bah, le contraire mm -hmm. serait passé. Mm -hmm. donc. Et donc euh, j'ai dit clairement à ma famille que moi je n'y crois pas et tout. Et sauf qu'un bon jour euh, je en rencontre, enfin euh, même pas, je rencontre j'avais une amie à moi que je connaissais depuis bah, l'âge de 8 ans, depuis que j'étais arrivée dans la ville de ma tante, euh, qui, bah, voilà, c'est la fille d'une amie à, à ma tante, donc euh, que je voyais très souvent. Elle me dit, bon, bah, Exaucé, viens euh, à une soirée et tout, ça fait longtemps euh, que je t'ai pas vu parce qu'elle était en études supérieures euh, mm -hmm. à, en Belgique, et ça me dit, bah, ça fait longtemps que, que je t'ai pas vue et tout. Et je me rappelle, c'était pendant l'été 2019, et euh, je rentrais en terminale, je crois, à ce moment-là. Et elle me dit, euh, bah voilà, viens, et tout. Moi, il faut savoir que, certes, okay, je ne croyais plus en Dieu, mais j'avais un très grand respect pour les personnes qui, euh, bah, qui étaient croyantes, parce que je me disais que tu peux pas... Parce que toi, tu crois pas que tu dois être, euh, oui. voilà, euh, incorrecte en vis-à-vis mmh, de sa des valeurs, quoi. Ah oui, oui, parce ouais. que vu que ma famille est croyante, ouais. je ne peux pas ne oui. pas être, voilà, quoi. Ouais. Et euh, du coup, moi, je me dis, bah, je, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je vais y aller, et tout que je travaillais à McDo à ce moment-là et donc euh, j'ai fini très tard, donc la soirée elle est passée mais je suis juste allée voir euh, ma, ma copine. Moi de base, j'allais pas rencontrer quelqu'un en particulier, j'allais juste la voir. Hey. Et euh, ma copine avait deux amies jumelles, que je connaissais aussi depuis le collège, mais que, avec qui je n'avais jamais parlé et euh, elles m'ont prise à part et tout on a commencé à parler et tout elles ont dit, elles ont commencé à m'évangéliser en fait à me dire oui voilà Dieu t'aime et tout et moi je les écoutais pas je là « ouais ouais, ouais toujours nan hein. nan et je leur explique la situation je leur explique bah pourquoi je suis pourquoi plus, je suis plus dans la religion pourquoi je ne crois plus en Dieu et tout et genre je, je leur parle de tout ça et je me mets je m'effondre mais vraiment dans le sens où je me rends compte vraiment que je suis une, vraiment une personne brisée parce que quand on est brisé, on n'a pas forcément la, on, on se voit pas brisé en oui, soi. Oui. On pense que bah tout va bien, mais non, tout va pas on bien. On se voile en fait. la face quelque voilà, part. On se voit la face et du coup, euh, on a parlé, on a parlé et tout et vraiment, c'était vraiment une des meilleures soirées de ma vie parce que je me suis libérée, libérée. d'un poids. Waouh. Je me suis vraiment libérée d'un poids. J'ai vraiment dit ce que j'avais à dire parce que parler de la du décès de ma maman avec mes tantes, c'était pas pareil. Ouais. Parce que, en plus de ça, j'ai oublié de préciser, vu que j'étais très insolente et très en colère, j'ai vraiment fait souffrir ma tante et ma grand-mère. Ma grand-mère, j'étais très irrespectueuse vis-à-vis d'elle. Tu l'insultais Tu faisais quoi Ah non, des je, non, je ne l'insultais pas, mais j'avais des comportements. Euh, j'étais très hautaine vis-à-vis d'elle. Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire euh, pour nous illustrer euh... Euh pas trop dans, dans ta manière de, de te comporter. Euh... J'ai pas, j'ai, il y a très, tellement d'histoires que j'ai pas d'anecdotes ah ouais, euh, précises, précise, mais ouais. je sais qu'elle me disait quelque chose, je lui répondais et ouais. tout. Et nous, chez nous, enfin dans ma famille, la grand-mère faut, faut pas y se... toucher. Ah, C'est oui. une très grande terre. C'est mmh. vraiment, on a la chance de l'avoir. D'avoir une personne qui prie pour tous les membres de la famille, wow. euh, pour toi, enfin qui est vraiment forte d'avoir perdu son mari et d'avoir perdu sa, sa première fille aussi. Mmh. Et euh, et je sais pas pourquoi j'étais comme ça avec elle, je ne sais pas, je ne saurais peut-être jamais. C'était certainement la colère qui était enfuie en La, que... la colère et aussi, elle m'a rappelait beaucoup maman. Ah. Et euh, je n'étais pas en colère contre ma mère, non. Parce qu'elle, elle n'y parait rien, mais j'étais dans la révolte parce que je me dis, mais... Et dans tout, dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, elle me répond. Elle tu dis elle est là, mais elle n'est pas là. quoi. Voilà, c'est ça. Et ça m'énervait en fait. Parce ouais. qu'elle me dit, je veux la voir maintenant, maintenant je bah, veux. Je comprends. Je veux, veux la voir. Et du coup, euh, j'étais très bah, du coup, irrespectueuse vis-à-vis d'elle. Et euh, bah, c'était pas pareil de parler de ça avec. Euh... Ouais, c'était pas pareil du tout. Parce que c'était. Avec, avec tes amis, t'arrivais plus à te. À parce que c'était des jeunes. Parce qu'un jour, ma tante m'a dit, quand je lui ai dit que moi, je ne crois pas en Dieu, elle m'a dit, mais tu n'as pas le choix que de croire en Dieu. Mmh. Et moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais comment ça, je n'ai pas le choix <rire> Comment ça, je n'ai pas le choix Bien sûr que j'ai le choix. J'ai décidé que je ne croyais pas en Dieu. Et, et, et puis, c'est comme ça. Bon après, je l'ai pas dit comme ça, parce que chez nous, on ne dit pas, que ouais, eux, tu pas tu des tu choses comme ça. Vas te, tu vas te manger une euh, voilà, ouais, je pense que tu vas te prendre une chiffre, et, euh, <rire> et je dis, mais non, je, je ne crois pas en Dieu, et puis c'est comme ça. Et puis, euh, et puis là, je parlais avec des jeunes qui prenaient le temps de m'écouter aussi, qui n'étaient plus dans qui n'était pas sur la, la, la réserve, enfin je ne sais pas comment expliquer a expliqué bah, ça, mais des personnes extérieures aussi. Extérieures, euh, qui, euh, qui, euh, qui n'avaient pas, ouais, voilà, pas vécu la chose, voilà, qui voyaient les choses différemment. Oui. Et du coup je leur parle de, de ça, de ce que j'ai vécu avec euh, ma mère et tout. Et euh, quand je leur quand je parle, du coup il y a le sauvois qui se libère. Mais ça, pas fait, euh, comme ça. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Euh, du coup, je retourne à mes occupations et tout. Je, je sentais un poids qui était libéré et tout. <rire> je retourne à mes occupations et un jour, le 31 août, je me rappelle de toutes les dates parce que c'est vraiment là où ma vie a complètement changé, euh, je finis mon service à McDo et je les vois, ils sont en train de manger. C'était un groupe de jeunes en fait. Il y avait ce groupe de jeunes-là euh, bah, avec qui j'avais parlé. Et euh, je le vois, il me disait, oh, tu veux venir au bowling et toi avec nous lui dit, bah oui. Hein. Ils te connaissaient pas Non, ils me connaissaient pas. puisque ça. Ont dit... Il y avait juste euh, mes, deux, du coup, mes deux amis, parce qu'ils étaient mes amis proches oui. euh, et mon ami d'enfance qui me connaissait. Mais mon ami d'enfance n'était pas là ce jour-là. D'accord. Il y avait que les deux filles et euh, le reste, je les connaissais que de vue. Euh, parce que j'habitais dans une, ville, une petite ville où tout le monde se connaît. Vraiment, oui. tout le monde se connaît, donc je connaissais les gens de vue, mais j'aurais jamais parlé mm -hmm. vraiment et tout. Et euh, on parle, et il y a un des frères qui me dit, qui est devenu mon meilleur ami d'ailleurs, euh, enfin, meilleur ami, ouais. mais une personne très importante ouais. pour moi, euh, qui me dit « Bah écoute, demain je vais me faire baptiser, est-ce que tu veux venir ?» Je regarde, j'ai dit « je... <rire> Mais je les connais pas et tout, il m'a envie comme ça !» Mais moi j'ai dit « Oui » par euh, politesse, parce que je pouvais pas dire « Non ouais. » c'est super gentil de sa part. Et euh, du coup après, donc on est parti au bowling et on a eu cette discussion sur euh, sur Dieu et tout, et je me sentais enfin plus je sens plus j'étais avec ces personnes là, et plus je me sentais libre en fait. On, on écoutait ce que j'avais à dire, malgré le fait que bah je n'étais plus croyante entre guillemets. Et mmh. du coup, on a parlé jusqu'à 2h du matin, et je suis rentrée à la, à la maison. J'allais me faire gronder, mais vraiment, j'allais vraiment me faire gronder parce qu'il était 2h et j'allais pas envoyer de message, n'a rien. Pas prévenu. Et euh, à ce moment là, ma, ma tante dormait, et, euh, et mmh. je savais que j'allais me faire gronder, mais j'ai failli que je lui dise que je ressentais parce que je me sentais vraiment genre libre et, et du coup je, je vais pour lui dire bah écoute là demain j'ai un je viens de discuter avec des jeunes qui m'ont parlé de Dieu et je me sens je sais pas je me sens je me sens bien et tout et bref on a eu cette, cette discussion et tout et c'était super euh, c'était la première fois que je pouvais parler de ça avec elle et je librement comme ça ouais librement et du coup après je suis allée du coup à la au, au baptême, baptême. Ça s'est très bien passé, c'était super beau. Et vu que moi je viens de la religion catholique, nous on te plonge dans un bassin. Et sauf que lui, il avait, fin, son baptême, il l'avait fait dans, un, dans une piscine. Ah ouais. Et je trouvais ça super bizarre. Ah ouais. ouais. Je me dit mais qu'est-ce que oui. c'est quoi ça encore <rire> Je me dis ça, il faut un baptême parce que c'était une, une église évangélique. Oui. Et du coup tu t'es dit mais c'est bizarre. Mais Je me dis mais c'est trop bizarre. Une piscine. <rire> une piscine. Bon après. Euh... Tu dis bon hein. Bon. bon Chacun fait, Chacun fait qui ce qu'il veut. veut. Voilà. Et euh, du coup, il a fait son baptême. Il a partagé son témoignage et son témoignage était exactement le même que moi, le mien. Oh, non. Ouais. Non, c'est pas vrai. c'est le suffisant. même. Le même. Le même dans le sens où, Comme euh... quoi Dieu t'avait vraiment localisé, Rose. Ah, oui. heureuse. ah oui, oh, oui, oui. Tu vois comment Dieu est bon. Comment ah, il Dieu est nous vraiment bon. À lui. Mais vraiment, dans, je vais, je vais wow. essayer de d'être plus rapide, mais euh, grâce à ce garçon là. On a vraiment créé une, une amitié, vraiment, mmh. vraiment mon frère, vraiment une personne sur qui je peux compter, qui me comprend, mmh, surtout. Oui. Et je me sentais vraiment genre, en sécurité et tout avec lui. et Bref, on a, on a créé cette relation frère et sœur et par la suite. Mais je me suis dit, mais comment ça Je reviens dans un baptême d'un monsieur, d'un gars, d'un garçon qui, bah, qui a le même témoignage que moi. Mais il avait perdu qui sa maman aussi. Waouh En ouais. fait vraiment quand ouais. Tu, ouais. tu dis. Oui. Pareil, sa maman. Et d'une wow. maladie aussi pas d'un cancer, du dans concert, mais oui, maladie, maladie aussi. Il me semble. Et j'ai du coup j'ai écouté son témoignage j'ai été vraiment touchée parce que je me suis dit vraiment. Oh là là j'ai les des... frissons. Ouais. J'étais vraiment touchée parce que je me suis dit, je suis pas la seule, je suis pas la seule. Mmh. Et donc du coup après j'ai j'ai eu cette période de flottement j'avais envie d'aller à l'église. Ouais, j'avais envie d'aller avait... à l'église mais dans mon cœur je me dis non. J'ai dit que je ne croyais pas en Dieu, donc je ne crois pas en Dieu. Je luttais en tout cas. Voilà, en fait. je, je ne crois pas en Dieu. Je ne veux pas y aller. Et sauf que j'ai eu cette discussion avec ma tante. Il faut savoir que j'ai eu une, une relation très conflictuelle avec ma tante du, du fait que, vu que j'étais une enfant pas facile à vivre, euh, bah on n'avait pas créé une relation très très stable. Mm -hmm. Mais je pouvais quand même avoir des discussions sérieuses avec elle. Et je lui ai dit, écoute, voilà. Euh, j'ai vraiment envie d'aller dans une église et de renouer avec Dieu. Je ne sais pas comment faire. Mais j'ai rencontré ces jeunes et il y a tellement de messages. Wow. J'ai besoin d'aller là-bas en fait. Sauf que entre ce que je dis et ce que je dois faire, il y a un gros yeah. conseil. Il y a un gros gars. conseil. Donc du coup, j'ai euh, attendu au moins trois semaines avant d'aller dans cette église. Et euh, quand j'y suis, suis allée, je suis, suis allée vraiment. Euh, avais, je crois que j'avais un jogging, un sweat. Ouais, en mode. De... Euh... Bon, fou. Ouais, bon, on est. Voilà, de... on va bah, <rire> à l'église et j'avais les cheveux attachés et tout. Et j'y vais et, et le message était vraiment pour moi. Je ne sais plus exactement le message qui, que le pasteur avait prêché, mais le message était vraiment pour moi. Genre, je ne sais pas comment dire. Tu as senti comme si c'était là, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui me Et vraiment. Après, du coup, j'ai continué à aller à l'église. Euh, je me suis convertie au protestantisme. Mm -hmm. C'est ça Donc, Je sais ouais, pas si ça se dit. Ouais. <rire> et euh, j'avais surtout peur aussi du, point, enfin, du regard de ma famille. J'avais peur qu'ils me disent Ouais, euh, tu vas dans des églises évangélistes, ouais. les gens là-bas, ils sont comme ci, ils sont comme ouais. ça. Au final, pas du tout. En fait, Parce qu'ils ont vraiment vu que bah, j'avais envie de renouer avec Dieu, mais d'une manière sincère. Et, et voilà, j'avais vraiment envie de renouer avec lui. mais bien correctement. Mmh. Et euh, du coup, je, je tiens vraiment à préciser, ça ne s'est pas fait comme ça, mmh. mais au fur et à mesure, j'ai appris à prier, enfin j'ai re-appris à prier, j'ai re-appris à, à avoir une relation avec Dieu. J'ai aussi des bâtons dans mes roues, l'ennemi a vraiment essayé de me rappeler bah, mon passé, de me, me, me faire croire que bah, je n'étais pas une belle personne. Mmh. Euh, Appuyer sur des traits de mon caractère, euh, comme être euh, insolente mmh. et tout, j'ai vraiment, vraiment eu cette période-là où bah, j'ai dû lutter contre, contre mon pied dans le monde et mon pied ouais. en, en tant que chrétienne, nouvelle, nouveau né Et euh, ensuite, du coup, il bah, y a eu la période de 2020-2020. Cette fameuse période. Une période ah, <rire> vraiment Confinement ah, Confinement, <rire> vraiment, non, pas possible. Et la période de 2020, du coup, euh, c'était très dur pour moi parce que c'était la première fois, bah, je pense que pour tout le monde, c'était la première fois où j'étais vraiment enfermée avec ma famille où je ne pouvais pas sortir et tout. Et c'était c'était pesant. Et j'étais vraiment... Je ne l'ai pas montré, hein, mais j'étais vraiment... Je pleurais le soir et tout. Je... Pourquoi bah, parce que je me sentais pas bien, je, je commençais à développer des... Je commençais à avoir un, une relation bizarre avec la, la nourriture, par exemple. Euh, je pouvais manger, manger, manger, manger, et j'avais envie de tout revenir après. Mmh. Et euh, après du coup j'ai fait des recherches et je, je, je, me je me considère pas comme boulimique oui. mais euh, j'avais bah, ce, ouais, ouais, ouais. ce trouble là et je le montrais à personne, je le montrais vraiment à personne. J'avais déjà eu des symptômes en sixième, mais c'était pas... J'avais perdu beaucoup de poids mm -hmm. juste à ça mais c'était pas quelque chose sur lequel je m'étais appuyée. Mm -hmm. Et là c'était vraiment plus intense et mm -hmm. j'étais vraiment dans une période où je me sentais vraiment mal. Et je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je me trouvais vraiment pas belle. Je me trouvais vraiment pas belle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc j'arrivais à des situations où je. pas la dépression même, mais je me voyais vraiment d'une manière négative. Et ce qui, ce qui a vraiment joué sur ma façon d'être avec les gens et tout. Et, euh, et après, du coup, il y a eu le bac, il y a eu la période où il fallait aller en études supérieures et, et tout. Et je suis arrivée du coup à la CER. Euh, où j'ai vraiment, enfin, j'ai eu du mal à trouver une église déjà sur Paris, mais quand je suis arrivée à la CER, c'était une, une autre atmosphère, c'était, je sais pas comment dire, c'était <rire> une autre atmosphère, et il y avait un suivi. Mmh. Moi, je suis pas habituée à ce qu'on m'envoie un message tous les jours, euh, comment mmh, tu vas, comment ça, va euh, ouais. ça va, et je tout. te dis, mais c'est quoi son problème euh, grave, Non, même pas, c'est quoi son problème <rire> C'était vraiment dans le sens où euh, T'as quelqu'un qui est là, qui est vraiment là. Tu la connais pas la personne, mm -hmm. mais elle est là. là. Elle est là. Elle, ouais. est là. elle, wow. euh, elle prend de, du temps pour toi, mm -hmm. alors que c'est wow. une grande église. Il mm -hmm. y a beaucoup de jeunes. Mm -hmm. Et je me disais, waouh, on prend du temps pour wow. moi. <rire> et euh, à ce moment-là, je me sentais vraiment bah, entourée encore plus. Amen. Ce qui fait que les, la dépression, tout ce qui est mm -hmm. le mal-être et tout, même au fur et à mesure de. Ou au fur et à mesure où j'ai gagné été gagnée oh, oui. à Christ, et je m'aimais je beaucoup plus. Allez. Je me commençais à restaurer cette image vraiment, que tu avais de toi. même Je me trouvais beaucoup plus belle, beaucoup mmh. plus... Parce que j'ai... Tu es très belle, ma soeur. Tu <rire> es <rire> <rire> <rire> <rire> Non, je me trouvais... Mais vraiment, intérieurement, je me trouvais beaucoup plus belle, parce que je me trouvais beaucoup plus posée. J'avais toujours mon caractère, mais j'essayais vraiment de l'améliorer. Vraiment, mmh. je me trouvais vraiment beaucoup plus épanouie aussi. Et donc, euh, du coup, après cela, euh, bah, je, suis la, je suis arrivée à la CER et du coup, bah, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait grandir encore plus et qui ont, fait, qui ont fait en sorte que bah, je puisse avoir cette, ce lien spirituel avec Dieu, Amen. cette relation avec Dieu aussi. Amen. Et c'est vraiment aujourd'hui ma plus grande force dans la vie parce que sans ça, je pense que j'aurais tourné dans un penchant bizarre. Vraiment, je pense que je serais... Je sais pas, je sais pas où ce que je serais. Je préfère pas de dire euh, si, mais dire euh, des si je serais ou, mm -hmm. ou quoi. Mais je sais qu'aujourd'hui, bah, je suis, je suis pas lui, en fait dans ma, dans ma vie. En fait. J'ai sais... conscience de mon identité, j'ai conscience de qui je suis. Il n'y a plus de ouais, non, t'es pas belle, regarde-toi, t'as grossi, mmh. ou regarde-toi, tu as si. Non, il n'y a plus de ça, parce que mmh. je sais qui je suis. Et puis, quand je suis arrivée euh, dans la religion chrétienne, entre guillemets, dans la religion, mmh. j'avais des gens qui avaient des, des, des mots très, très positifs mmh. en ma... Vers ma... envers ma personne, en fait me disait « oui, tu es très jolie pourquoi tu dis ça ou oui oh aujourd'hui es bien habillée ou... des trucs que j'avais pas l'intention de... ouais, j'avais pas l'habitude d'entendre et ouais. ça a changé ma manière de me voir ma manière de voilà de m... de me voir en, en général et euh, juste pour rebondir là-dessus j'ai toujours, toujours vraiment été protégée par le Seigneur. Vraiment. Mais vraiment toujours. Amen. Ça de... toujours là. Oh, toujours. Même si j'avais des paroles parfois blessantes vis-à-vis -vis de lui, il était toujours là. Par euh, mon entourage et euh, par euh, les choses de la vie, en fait. Alors, Amen. oui, j'ai perdu ma maman très jeune. J'ai dû faire face à des situations très jeunes. J'ai été brisée, entre guillemets, très jeune. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus grande et beaucoup plus. Bah, du coup, épanouie est beaucoup plus belle, entre guillemets. Yes. Et euh, c'est un témoignage pas seulement pour dire, regardez-moi, voilà, j'ai été triste, mais je suis heureuse, mais pas pour dire aux gens qui, bah, qui ont perdu une, un proche, qui ont à peu près le même témoignage que moi, que vraiment, vous êtes, pas, vous êtes vraiment pas seul. Il mm -hmm. faut vraiment faire ce pas-là et vraiment comprendre que Christ, même si tu blasphèmes sur lui, il t'aime d'un amour inconditionnel. Infond. Et quand tu as l'amour wow. de Christ en toi, tu peux que aimer les autres, tu peux Amen. que être aimé toi déjà en premier, en premier Amen. lieu Amen. et être édifié et édifiant mmh. pour les gens en fait. Amen. Et je vois euh, la manière dont ma famille me regarde aujourd'hui et la manière de me voir aujourd'hui. Mmh. Ça a totalement changé ma vie parce mmh. qu'aujourd'hui il me voit beaucoup plus épanoui beaucoup yes. plus euh, il prie et même ma tante qui me l'a dit, il nous a fait un grand long message dans le dans le groupe WhatsApp de la famille mmh. pour nous dire vraiment exaucé, tu sais, vraiment je suis vraiment content que le Seigneur t'ait gagné. Peu importe yes. où tu es, mais tu pries une vie Amen. de prière et Amen. tu es bien et tu es, tu es restaurée, tu es. Tu es bien, quoi. Et Amen. vraiment, c'est une grâce, une très, très grande grâce. Vraiment. Alléluia. Merci. Yeah, yeah, yeah, yeah. Merci, c'était vraiment extraordinaire. C'est vrai que euh, parfois, on ne comprend pas certaines choses qui nous arrivent. Mm. On se dit, bon, bah, voilà, si euh, Dieu m'écoutait, s'il était là, pourquoi oui. il, a, il a accepté ça, pourquoi mm. il a fait en sorte que ceci, que cela. Mais. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une réalité beaucoup plus grande que ça en fait, qui fait, dépassait des choses parfois qu'on ne comprend pas Exactement. dans le monde spirituel, dans les mécanismes ouais. de, de la foi, de mmh. la guérison. Qu Qu'est-ce qu que sont ces choses, en fait mmh. Et euh, d'ailleurs, nous allons passer à une autre partie de notre émission. présenté aujourd'hui qui s'appelle euh, « Comment recevoir et garder sa guérison » qui a été écrit par l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Vous pourrez le retrouver sur euh, Amazon et c'est vraiment un livre qui va vous bénir et vous montrer combien de fois en fait Dieu nous aime réellement et que Dieu nous a donné en fait dans sa parole l'autorité de, euh, de pouvoir être guéri, l'autorité de pouvoir chasser la maladie, de pouvoir marcher en fait véritablement en bonne santé. Il nous a fait tellement de promesses. Mais parfois, on n'est pas au courant de comment ces choses se passent, comment déclencher certaines choses et comment recevoir sa guérison et surtout comment la garder. Parce qu'on peut être guéri, mais après, on peut perdre notre guérison par manque d'ignorance, par manque de connaissances, etc. Vous allez trouver toutes les clés, toutes les solutions pour recevoir votre guérison et garder votre guérison. Merci encore à toi. Merci à vous d'avoir suivi ce témoignage. N'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram si vous avez des témoignages à partager et on se retrouve dans un autre épisode d'Un Partage ton histoire.